Hello everybody, bonjour tout le monde, c'est Emma en direct de Koh Samui. Aujourd'hui, je voulais rassurer les personnes qui vont arriver à Koh Samui. Nous sommes mercredi 11 mai, il est environ midi. Je suis sur Crystal Bay et voici la météo. Après une période de dépression pas très intéressante pour Koh Samui et très rare pour cette période, la météo est au beau fixe à nouveau. Estelle Bay est une des plus jolies plages de Koh Samui, assurément, avec des eaux turquoises, une plage au sable fin. Et comme vous le voyez, les touristes sont de retour et profitent de cette belle plage. Si vous aimez faire un petit peu de snorkeling, il y a des possibilités dans ce secteur. D'ailleurs, je vois là-bas des personnes avec un et tuba.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 Five months at Bansawadi villa. Bansawadi was the perfect for our family because each child um, could have a separate room and even bathroom. Location is perfect very quiet and uh, beach is nearby and um, here is a small shop to buy the small things uh, and uh, everything is reachable from here.